Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Vous pensez que j'allais pas parler de ça Que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont joué la même soirée Nous, on pensait que la guerre, elle était terminée. Que Lionel Messi était sorti vainqueur de tout ça et qu'il n'y allait plus jamais avoir de débat entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Même si le débat est un petit peu plus en faveur de Lionel Messi, on voit et on comprend que Cristiano Ronaldo n'a pas envie de se laisser faire enterrer. Vous avez vu le match qu'il a livré hier Doublé, coup franc. Ça fait combien de temps qu'on l'avait pas vu mettre de coup franc? Et là, il y a Lionel Messi qui répond aussi au franc à la dernière minute. En mode, attends, Cristiano Ronaldo, il a mis un coufran Ouh là là, attention, hein, moi aussi, je vais mettre mon, mon coup franc. Ça veut dire que eux, ils font des compétitions à distance. Ça veut dire que eux, si ça se trouve, ils s'appellent. Bon alors, c'est qui qui mange le plus vite Là là là là là là hey, j'ai gagné Ils n'arrêtent pas de faire des compétitions pour tout le temps. Nous, on pensait que c'était terminé. Qu'on n'allait plus jamais devoir à dire oh, mais non, Cristiano Ronaldo est meilleur, non mais si est meilleur, non mais si est, est plus fort, non mais si c'est le goat, non c'est Cristiano le GOAT, Voilà, Cristiano Ronaldo, c'est l'éthique, c'est le travail, alors que Messi c'est le talent, mais là c'est terminé, on peut plus, on on n'a on plus d'arguments possibles pour expliquer le talent monstrueux de ces deux joueurs. Qui va arriver à leur niveau? Dans combien de temps est ce que l'on va voir deux joueurs aussi compétiteurs? Aussi proche l'un de l'autre. Hein Vous vous rendez compte de la dinguerie monumentale Cristiano Ronaldo, plus de 40 ans, il va jouer en Arabie Saoudite. Tout le monde dit, ouais, il est parti là-bas, ouais, c'est fini. Il revient avec son pays, il, fait... il claque un doublé. Et en plus, il continue d'écraser le record. Le joueur le plus capé. Le joueur le plus je sais pas quoi. Et là, on a Lionel Messi, qui lui aussi ne s'arrête pas, hein Oh là là, mais il est habité lorsqu'il a le maillot de l'Argentine. Hein. Vous vous rendez compte de comment il est fort Vous avez pas vu le Panama Il le taclait partout. Il le taclait au visage, il le taclait dans le dos. Il le taclait pas. Il n'arrivait pas. Il continuait quand même. Ça n'a pas empêché de mettre son petit but. Hein. Oh là là. Le petit nain et le grand Cristiano Ronaldo. Franchement, on n'a jamais vu deux joueurs qui se faisaient... La course comme ça, hein. franchement, je je sais, je sais pas s'il y avait deux joueurs qui étaient aussi proches l'un de l'autre, mais loin euh, de, en matière de, de, de distance, mais toujours proches dans les... De, tu marques, je marque. Tu mets un doublé, bah je te mets un but à la dernière minute. Tu, tu, tu mets une tête, je te mets une reprise de volée. Tu, tu, tu, tu embrasses ta femme, j'embrasse ma femme. Tu, tu tu embrasses ta copine, j'embrasse ma copine. Tu tu Tu vas dormir, moi je reste debout. Ah là là, vous vous rendez compte hein Ils n'arrêtent pas de te faire la compétition, ces deux-là. Hein Ça veut dire que même quand on va les enterrer, il y aura même une compétition de l'enterrement. Ouais, c'est quel est le meilleur enterrement entre celui de Lionel Messi, celui de Cristiano Ronaldo Bon, après, on va tous mourir. Hein Donc euh, oui, je sais que là, j'ai commencé à vous faire penser à des choses qui sont pas très drôles. Mais là, vous vous rendez compte Ils vont tous, mais jusqu'à la fin des temps, les mecs, ils vont pas arrêter de faire la compétition.